on détruit le corps, mais on détruit le corps pour un idéal qui me semble un peu... Euh, qui me gêne un peu moi, vu euh, d'aujourd'hui. Oui, mais c'est un saint qui est, est un idiot. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est... Bon, je ne dirais pas de soyonskiens, mais il y a quand même... Le, le, le mot crétin n'est pas, pas du tout euh, connoté péjorativement, là. Puisque le saint auquel il se réfère, bon, je ne suis pas spécialiste, mais c'est... Euh, Diopédico-Pertido était un saint euh, Qu'il évitait et qui euh, était un crétin euh, au sens médical du terme, un, un idiot. Et donc, s'il y a euh, une aspiration, euh, euh, je, je, pas chez Béné, mais chez le personnage ou un des personnages qui, qui joue, ce serait tout de même quelque chose, hein, quelqu'un comme ça. Hein, qui, qui, qui, euh, et quelquefois, dans le film, on le voit prendre l'air euh, débile, idiot quand il est confronté à être prêtres méchants, aux moines méchant, au méchant. Euh, Donc, s'il y a quelque chose du côté de la religion, euh, je crois que ce serait plutôt de la recherche d'une sorte d'innocence de, de, de, de, de, de, de, de, stupide, de, de, de crétinerie sainte, plutôt que aspiration à la religiosité euh, qui vous gênerait. Enfin, sur ce plan, hein, c'est une hypothèse personnelle, parce que je n'avais rien compris la première fois, et là, je, je trouve que le monologue sur les saints qui voient la Madone, ceux qui ne voient pas la Madone, euh, les crétins qui voient la Madone volent. Donc, euh, c'est un des de Convertino qui lévite, et ceux qui ne voient pas la Madone euh, volent un peu et retombent par terre lamentablement. Or, lui, dans le film, ne fait que retomber par terre lamentablement, tout en, tout en, en aspirant à, à cette bêtise sublime, là, au, sens, au sens idiot de nos mais bon, en ça c'est une hypothèse personne En voyant euh, la scène, vous les répétez de très nombreuses reprises, ceux qui voient la madame, mmh. ceux qui ne la voient pas, ceux qui ne pas la voient pas Je me suis rappelé une chose dont avais, tu avais parlé une fois, peut-être que, que je fantasme sur ce film, mais je ne crois pas, que Bénet avait, avait un projet de livre d'autobiographie qui aurait intitulé Je suis apparu à la madame ». Oui, oui, il a écrit ce livre, oui, oui. Je il suis a écrit apparu. La... Oui, je suis apparu à la madame ». Et qui, qui, est, qui est un livre de, de, qui raconte sa vie qui est... Oui, il y a des oui, oui, il y a beaucoup d'éléments biographiques. S'il n'y a pas d'autres. Je n'ai pas lu hein, parce que je l'ai lu ce que ce qu'on m'a dit.